French Beatbox Family Cheux. Mon nom de scène, c'est Alex J'ai 23 ans, et ça fait 11 ans que je fais du beatbox. Mmh. Salsa Yellow Je suis devenu champion du monde de la discipline en solo en 2018, à Berlin. Salut, c'est Faibi, je suis beatboxer euh, nantais. Ça va faire une dizaine d'années. Je fais des concerts, des ateliers et euh, aussi des battles. Mmh. Sinon, je joue avec la team punk avec qui on a gagné le championnat de France à Nantes en 2015. Et avec, euh, là, les nouveaux groupes, ça va être après La Pluie et Squid. Là, on va faire les championnats de France avec un, avec un autre groupe en équipe. Dès que j'ai commencé, on était encore une, une communauté assez restreinte. Aujourd'hui, bah, le beatbox, il se médiatise beaucoup. quoi. Plus en plus de jeunes qui s'intéressent à la discipline. C'est en pleine expansion et ça prend... Euh, voilà, ça prend une tournure assez intéressante pour, pour la discipline. Quoi. Moi Quand je suis arrivé à Nantes il y a 5-6 ans, il n'y avait qu'un beatboxer. Ben Junior, celui qui m'a appris le, le beatbox, il était sur Nantes. Maintenant, on est plus une dizaine à faire du beatbox et à en vivre, à faire des ateliers, des concerts. Donc, on va dire déjà dans le, dans le vivier de l'Ouest, il y a beaucoup de choses qui se passent il y a des événements, il y a des. Il y a des concerts, il y a des battles, il y a, il y a plein de trucs qui se passent. Et beaucoup plus qu'il y a, a ouais, 5-6 ans. Quoi. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible qu'il y a quelques années grâce notamment, comme je disais, aux réseaux sociaux, aux vidéos sur Internet, et surtout aussi par la multitude d'événements qui sont organisés nationalement, même internationalement, il y en a de plus en plus chaque année. Je pense que le meilleur moyen de s'améliorer et de partager et d'apprendre, c'est d'aller aux événements, de découvrir, de rencontrer la communauté beatbox, qui est quand même une grande famille qui se respectent et qui échangent beaucoup. Ah bah Après, le beatbox, faire du beatbox en soi, euh, je l'ai tout le temps dit, c'est pas, pas difficile à partir du moment où tu as une bouche, euh, en l'espace d'une heure ou deux heures, tu peux réussir à faire du beatbox. Après, c'est sûr que pour avoir un niveau un peu plus... On va dire avoir plus de technique ou des sons en plus, euh, c'est clairement plus simple maintenant puisque t'as les réseaux sociaux avec YouTube euh, t'as un son que tu veux tu vas tu vas regarder un tutoriel boum euh, après tu geek ça toi de travailler dessus mais t'as des sons beaucoup plus facilement quoi le micro euh, le micro est quand même super important euh. Pour, pour la scène, pour le live, pour même le, le studio. Si tu veux faire du beatbox devant un bon, un bon nombre de personnes, t'es obligé d'être sonorisé. T'es obligé d'avoir... Là, c'est vraiment une grosse, une grosse question parce que le beatbox, t'as vraiment beaucoup de fréquences, beaucoup de, beaucoup de sons différents. C'est indispensable d'être sonorisé de travailler même son beatbox au micro si on veut en faire sur scène. Un exemple assez connu dans le beatbox, c'est le liproll. Le Ce son-là, il, il ressemble pas à grand-chose comme ça, mais avec un micro, il y a plein de sons comme ça qui sont vraiment différents à cappella euh, et avec un micro quoi. Le, on va dire que c'est un peu le prolongement du, du beatboxer sur scène quand tu es, es, es sur scène c'est vraiment le prolongement c'est là où tu fais où tu sors tous les sons qui vont être amplifiés juste après donc euh, en fonction des micros que tu utilises c'est sûr euh, après tu vas te réentendre d'une certaine façon aussi dans ton confort euh, tu vas travailler les sons d'une autre façon en fonction des micros aussi que que tu vas avoir, c'est. Ça, ça dépend. Mais oui, c'est indispensable. Bah, le SM58, euh, c'est euh, le micro qui est le plus utilisé dans les. dans les compétitions de beatbox ou même euh, même dans les concerts. Il est super maniable, il est, il est agréable à, à prendre en main, à utiliser. Même pour un, un beatboxer débutant ou que ce soit débutant ou professionnel, je pense que le SM58, c'est le micro de référence, que ce soit rapport qualité-prix. C'est ce qu'on préconise avant tout. Bah, c'est le micro de référence. C'est le micro avec lequel j'ai commencé, mais c'est le micro que j'utilise encore maintenant partout, sur tous les concerts. Yeah. Et c'est le micro que je, que je conseille pour tous les beatboxers qui commencent et pas que. J'en ai un chez moi, Beta 58, et moi, je le trouve super intéressant. Il arrive à embellir les sons touchent les aigus médium. Il a une notion de clarté, de brillance qui est plus définie que le SM58. Au niveau de la clarté, c'est sûr que les caisses claires, quand on va les faire dans un 58 ou dans un bêta, ça va pas sonner pareil. Après, ça dépend aussi du beatbox qu'on a. Je préfère le bêta parce que tu as moins besoin de forcer au niveau du son. Et euh, je le trouve qu'il est, il est un peu plus clair au niveau du son. Et c'est agréable, très agréable. Euh, bah ouais, C'était la première fois que j'ai essayé ce micro ici. <cười> La, la patate qu'on met euh, en beatbox dans ce micro, peu trop punchy pour ce, pour ce micro-là. Tout à fait possible de l'utiliser pour d'autres beatboxers qui, eux, utilisent peut-être plus de détails et moins de, moins de patates. Euh. Euh, bah, le KSM8, euh, <rire> bon, déjà avec cette couleur, euh, je trouve qu'il en jette. Et euh, je trouve qu'il répond quand même pas mal dans les... au niveau des bas, dans les basses. Euh, quand on fait des basses vocales, ça répond quand même pas mal. Donc euh, et puis, il est agréable à prendre en main. Okay, c'est mute. Tout dépend aussi de l'ingé son, parce que c'est très important. Mais euh, ouais, ouais, carrément, ouais, c'est un, un bon micro aussi. Ouais. Yep. J'adore le SM7B et beaucoup de beatboxers adorent aussi. Parce que on peut l'utiliser en studio. Et même en, en vidéo, que ce soit euh, dehors, il est assez facile à manier. Euh, on l'a devant la bouche, on n'a pas besoin de le prendre comme du n'importe quoi, ou euh, un micro statique que tu as devant la bouche, tu peux pas le mettre n'importe où. Je pense que ça remplit beaucoup de critères euh, des, des beatboxers aujourd'hui, dans le mix, dans, dans, dans les cues. Je préconise beaucoup ce micro pour de l'enregistrement. Euh, bah, le SM7B, c'est aussi la référence, on va dire, dans les beatboxers, parce qu'il y a un, un très bon beatboxer, Rip Swan, un anglais, qui a utilisé dans une vidéo euh, qui est ouf, qui s'appelle Move. Et euh, bon, déjà, visuellement, je trouve qu'il est, est super aussi. Il a une belle gueule. Et en plus de ça, il réagit bien, que ce soit au niveau des voix. Au niveau du beatbox aussi, il y a quand même un son qui est plutôt neutre. Qu'après, C'est quand même un micro à utiliser en studio, bien sûr. C'est pas pour du live, mais il est très intéressant à utiliser en studio avec un bon mix. C'est un des meilleurs aussi. Les championnats de France de beatbox qui se passeront au Shabada à Angers les 14 et 15 février prochain 2020, j'y serai. Et je pense que c'est le rendez-vous à pas louper pour découvrir le beatbox en live et se prendre une claque musicale, quoi. Donc euh, voilà, si t'as pas pris ton billet, dépêche-toi de le prendre parce que ça va partir, je pense, quand même assez vite. Donc voilà, si t'as envie de venir nous voir, envie de donner de la force ou juste envie de prendre une grosse claque auditive et visuelle. Ainsi, c'est quand même assez visuel, tu es le bienvenu. <cười>